Ah, on va essayer de break. Détecter la présence avec un bouclier de mouvement. Faire marcher dans un petit temps de sel. Ok. J'ai pas de sel. Ah, il me Quoi non non ça me coûte trop cher ça. Non non. Non. C'est trop cher, là. Je vais mourir. C'est pas de le karma. <rire> C'est vrai. <rire> hey. L'homme s'y fait karmater <rire> Attention, durée de l'enquête <rire> Elle a fait 10 mètres Attention C'est parti Non Ça commence super bien Hein, c'est un fainé, hein. Pro. Alors. Du coup il doit être dans le salon je pense. Je pense qu'il doit être dans le salon. Attention. Il croit méchant. Il ferme la porte, je le prends en photo par une inadvertance, je vais me cacher dans la chambre de bébé. j'ai fait ça Mais comment j'ai fait ça Mais comment j'ai fait ça Mais comment j'ai pas de photo <rire> Mais comment j'ai fait ça Mais comment j'ai fait ça Même pas une étoile Je sais même pas comment je suis encore en vie Je pense que c'est euh... Un poltergeist. Presque, presque, presque, c'est dommage. Qu'est-ce qui peut être pire Qu'est-ce qu'on peut faire de pire encore Santé mentale initiale, 25. Preuve. Oh Zéro C'est pour la science, mon monsieur Quel okay, en on n'a pas... Genre Ouija ou... Voici ce qu'il est. je suis ton cœur. Je sens le canapé. Okay. Oh, non la chase <rire> Je vais voir la durée de la chase OUAIS Ouais! ouais J'ai trouvé! J'ai trouvé! J'ai trouvé! C'était un esprit! C'était sûr! C'était sûr! Durée totale de la chasse: 2 secondes! En comptant le temps où j'agonise, du devoir enquêter. Une annonce. Il m'faut un d'enquête, 24 secondes une photo de l'entité. Faire en sorte qu'un membre de l'équipe échappe à l'entité pendant une chasse. Ooh. Merci beaucoup viron Merci beaucoup. Je <rire> normalement ça passe Même avec 50% de réduc et l'URSSAF normalement Même avec les charges Yes <rire> Marcel Les piles Je le Détecter la présence avec un capteur mouvement. Faire en sorte qu'un membre de l'équipe assiste. Ah. <rire> Je suis vraiment le stagiaire. Je suis vraiment le stagiaire. Je quitte l'HP, tu vois. Ça marche vachement bien en fait. Okay. <coughs> J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. <rire> J'ai une bonne nouvelle C'est la mauvaise nouvelle! <rire> On prendre le marteau et le pincer dessus. Okay. Bonjour, je cherche un fémur. Mur, bonjour, euh, de la forme d'un fémur. Non, c'est une mauvaise Ou <tousse> une colonne vertébrale. <rire> <tousse> Ok Très bien Alors Voyons voir si le système fonctionne Voyons voir si le système fonctionne J'aurais pu doubler la mise. Avec le pentacle, j'avais pas pensé. Allez <rire> euh, Le stagiaire, tu sais <rire> Le stagiaire <rire> Le stagiaire <rire> C'était celle d'à côté. Ah, C'est moche. Le système fonctionne. Le système fonctionne. On est d'accord. Le système fonctionne. On est d'accord ou pas?